Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui fait référence à une autre vidéo que j'ai tournée il y a un bon petit moment maintenant c'est les trois accords qui vous sauvent une soirée euh, j'ai eu pas mal de, euh, de commentaires sur la rythmique en me demandant comment est-ce qu'on pouvait la faire bah ben voilà donc cette vidéo elle va traiter de ce sujet là c'est une rythmique euh, en shuffle c'est à dire que par rapport aux croches normales notre demi-temps en fait, va être décalé un petit peu plus vers le temps suivant. D'accord Je m'explique, c'est que lorsque vous faites des croches, vous faites 1 et 2 et 3 et 4. Donc on va dire que la croche, là, c'est quand on remonte, d'accord Et que le temps, il est quand on descend. On s'aperçoit que là, quand on remonte, on est pile droit au milieu des deux temps. C'est droit. Dans le cheval qu'on va faire, en fait, on va... Rapprocher un petit peu le moment où on remonte, on va le rapprocher du temps d'après, quand on va redescendre. C'est-à-dire qu'on va rester un petit peu plus longtemps en bas, on monte et on descend. D'accord Pour schématiser un petit peu, essayez d'avoir euh, un battement de cœur, par exemple, le tout, tout, tout, tout, tout. Il hein, faut vraiment avoir ça dans la tête, ou, euh, ou un train qui passe sur des rails, par exemple. Hein. Vous entendez le tout, tout, tout, tout, tout. Tou. D'accord euh, ensuite, une fois que vous avez ça, donc il faut vraiment vous entraîner. Hein. Euh, il va falloir jouer entre les basses et les aigus, d'accord Donc, en fait, une fois sur deux, quand vous allez descendre avec le médiator, vous allez gratter la basse de votre accord. Donc pour ça, il va falloir être un petit peu précis au niveau de la main droite. Là, ma guitare est accordée en ré, donc vous vous restez bien en la cinquième case. Moi, je vais être juste décalé d'un ton par rapport à vous, mais vous restez comme sur la vidéo précédente, d'accord Donc, le premier coup sur la base de l'accord, d'accord Vous voyez, je ne gratte pas tout l'accord, hein, uniquement la base. Ensuite, je vais faire aller-retour, enfin, aller, retour-aller, retour, aller, retour, tout ça dans les, aigu dans les aigus, d'accord Ça fait... Ça marche Lorsque je fais mon aller dans les aigus, donc grave, retour dans les aigus, aller dans les aigus, je lève ma main gauche pour couper le son, d'accord Je fais une sorte une petite pompe en fait. Et ensuite, je regratte vers le haut pour repartir sur une nouvelle rythmique par la suite. Voilà, donc il faut vraiment essayer de vous entraîner avec un métronome, et à chaque fois que vous faites le... D'accord Il faut vraiment que vous ayez un métronome qui fasse ça, qui soit droit, et vous... Ça marche Eh bien, je vous remercie en tout cas d'avoir été aussi nombreux à regarder cette vidéo et à vous inscrire sur ma chaîne. Si vous avez des questions encore, bah, n'hésitez pas et puis euh, bah, je reposterai euh, une autre vidéo très bientôt. Merci, au revoir.